Bonjour, les amis, c'est Yushka. Bienvenue sur ma chaîne, le Tarot des cinq soleils. Eh bien, nous allons voir votre thème, donc, de l'année 2019, pour l'année 2019, hein. Chers bélier et ascendant bélier. Alors, avant de commencer, naturellement, cette, ce dévoilement, disons, du, du tirage par les maisons astrologiques, je vous conseille vivement, si vous ne l'avez pas déjà fait, de visionner la vidéo, donc, euh, qui se trouve juste ici, disons, hein, c'est une vidéo d'introduction, c'est intéressant parce qu'elle... Euh, eh bien, elle dévoile, disons, euh, des énergies qui, qui sont vraiment, qui planent hein, sur cette année. Donc, ça nous concerne, ça nous concerne tous. Et puis, c'est quand même toujours intéressant d'avoir, ma foi, euh, un petit peu plus, comme ça. Je trouve que c'est bien. Hein, euh, voilà. Alors, dites-moi, encore des poils de mon chat, mais il est terrible celui-ci, vous savez, chien. Alors, nous allons découvrir, donc, ce thème de cette année, chien. Cher Bélier, chers béliers et ascendants Bélier. Nous allons également découvrir donc dans votre dans cette vidéo là, donc euh, à un moment donné, euh, le, votre signe jumeau. Alors quand je parle de signe jumeau, le signe jumeau d'un de, de de vous Bélier ne concerne naturellement que le signe du Bélier. Voilà. Et donc c'est le poisson, figurez-vous, hein, votre signe jumeau, c'est votre part féminine, hein, celle qui vous nourrit quand à un moment donné, disons, vous euh, vous êtes un peu trop, disons, euh, brute de pomme, comme ça, Bouf, il y a le poisson, quelque part, qui vient vous apporter, disons, des énergies qui sont, qui sont extrêmement particulières. Voilà. Alors, euh, bon, on va voir ça, euh, de toutes les façons... Euh, Là, je, je regarde naturellement votre thème concernant, disons, cette année 2019. Sachant que ça commence très fort, là, puisqu'on commence dans votre maison 1. Euh, C'est des énergies qui sont très fortes, étant donné que le signe du Sagittaire, disons, s'est placé sur cette... Euh, maison et que c'est un signe de feu qui est euh, mutable, c'est le dernier donc quelque part, avec toute la force de votre expérience vous allez, disons, euh, vous construire, il y a quelque chose, disons, là vous avez euh, euh, une envie hein, de dépasser les limites de vous dire, oui mais moi je suis capable de j'ai quand même de l'expérience, je me sens sûr et tout, mais il y a une forme disons, euh, de vous savez, la force tranquille quand même, bien que le Béli, euh, le, pardon, excusez-moi, le sagittaire, disons, est extrêmement, disons, puissant, hein? euh, il a quand même euh, en lui une maturité, hein? la maturité, disons, qui n'est pas vraiment, disons, obligatoirement, disons, une, dans votre nature première, hein, en tant que bélier, puisque, disons, vous avez la réputation d'être un fonceur, hein? Et puis, qui même me suivent. Là, malgré tout, il y a une espèce, disons, de partage. Vous avez... Euh, on voit tout de suite qu'il y a une forme d'ouverture, qu'il y a une forme de partage et que vous êtes ouvert, disons, sur le monde. Mutable, ainsi. Hein. Mutable. Donc, euh, un esprit, disons, euh, très coopérant et puis naturellement extrêmement joyeux. Hein, sachant que... Le, la, le, la planète Jupiter est dans le signe du Sagittaire donc le, dans le dernier signe de Feuch donc là vraiment on démarre avec de bonnes augures alors on va un petit peu voir là, pic comment votre moi, ce que vous avez en vous ce qui vous habite Quelque part, disons, rejaillit comme ça tout au courant de l'année. Alors, dans cette maison 2 qui correspond à la maison des biens, de l'argent, euh, euh, de euh, votre, votre capital, ce que vous pouvez disposer, quelque part un petit peu au quotidien, euh, au mois, euh, tout, c'est pas. Eh bien, vous avez une planète qui est malgré tout extrêmement vivace. Et vraiment c'est la grande mutante également, disons, de, de la, moi je l'appelle la mutante, c'est celle qui bouge, qui fait qu'on voit une, une carte comme ça, c'est vraiment, il y a quelque chose qui va bouger obligatoirement, euh, c'est en mutation, alors c'est la carte qui s'appelle « L'élite ». <rire> et qui représente la tête également, disons, le capital, hein, le capital tête, là. Donc, la matérialité, votre argent et tout, ça va passer par la tête. Vous allez savoir, disons, euh, comment euh, organiser votre argent, utiliser euh, au mieux, euh, trouver même des bonnes combines, des astuces. Vous allez être ouvert aux nouvelles technologies, naturellement, hein de façon à pouvoir euh, foncer et améliorer votre quotidien disons au point de vue matérialité donc euh, bonne intelligence bonne gestion disons euh, euh, de son petit pactole comme ça euh, vous n'allez pas quelque part vous allez il y, y a un esprit disons de comment euh, dire de confiance en même temps hein, quelles que soient vos vos finances naturellement il y a une question disons complètement de confiance euh, par rapport à vos capacités alors, donc on va aller dans la maison 3, c'est la maison des enfants, c'est la maison de la jeunesse, c'est la maison de la communication, de l'entraide, c'est la maison vraiment où on se rend service, les petits coups de main, vraiment, voilà. Eh bien, figurez-vous que sur cette maison 3, vous avez la carte 3. Donc là, on parle vraiment, disons, du domaine, le domaine de l'entraide. Eh ben, ça marche, ça marche, ça marche, à fond, hein, voilà. Alors, est-ce que vous allez donner des coups de main, est-ce que vous allez en recevoir et tout Donc, il y a une forme, disons, d'entraide, de proximité, où vous êtes tout à fait... Euh, partant, disons, pour participer à, à, à ma foi, à ce beau réseau euh, d'entraide. Hein. Euh, excellente idée. Si vous êtes naturellement là dans l'informatique, je vous dis tout de suite, vous pouvez, disons, débloquer euh, beaucoup, disons, euh, beaucoup de choses. Hein. Vous allez découvrir énormément de choses et tout. Vous allez être euh, peut-être même une question de stage ou quoi que ce soit, euh, de... De nouveau, une nouvelle façon, disons, d'exister par rapport au, à la matérialité également. Hein. Donc, euh, ça c'est possible. Hein. Bon, alors on va, euh, on va aller du côté, là maintenant, euh, de votre... Euh, D'un côté, disons, Alors, vous avez la famille, vous avez les amours, vous avez votre travail, disons, la façon de gérer et tout, santé et tout. Et là, moi je sais qu'au point de vue astrologique, vous avez le vent en poupe. Et ça m'a assez surpris, disons, de voir un peu les conseils, parce que naturellement, ce sont toujours des conseils supplémentaires euh, qui arrivent, euh, disons, euh, sur euh, ce thème astrologique. Et je me dis, mais en réalité, c'est pas bête, hein, parce que vu comme vous êtes parti hein, avec euh, une, une force en vous inimaginable, hein, personnelle, bien que vous ayez un, un esprit complètement coopérant Quelque part, au point de vue familial, et eh bien, il peut y avoir quelque chose qui se dit « aïe aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, écoute, tu me fais un petit peu peur. Moi, franchement, tu fonces, tu fonces comme ça, mais moi, il faut quand même que tu m'expliques et quelque part, tu me rassures. » Donc, parfois, euh, baisser le pas et... Expliquez-vous, parlez, développez votre idée, euh, faites, partagez vraiment réellement votre famille, hein, expliquez, déroulez. voyez, c'est un petit peu là, quelque part de A à Z. Hein, hein, euh, déroulez un petit peu votre idée, c'est important de façon à ce que dans la famille, on se sente un peu... Rassurez, rassuré, rassuré. Ça vous fait parfois un petit peu peur, on dirait, dans le foyer. Alors, là on peut repartir maintenant sur un autre, une autre vision des choses, maintenant qu'on a rassuré disons la famille. Il faut euh, faire attention, mes amis, aux ennuis domestiques, hein Faites attention que, si vous avez des enfants aux prises euh, de courant de l'eau de quoi que ce soit enfin tout ce qu'on peut imaginer disons comme euh, danger. Hein, vous êtes peut-être même en train, disons, de faire certaines <coughs> pardon, certains travaux de restauration, d'assainissement euh, dans un coin de votre maison, de façon, disons, à remettre les choses aux normes. C'est possible également, disons, que ce soit ni plus ni moins euh, vu par un texte de loi ou euh, dont votre propriétaire, si vous n'êtes pas propriétaire, doit passer par des certaines rénovations. C'est possible, ça aussi. Par contre, là, parce que je vois quand même qu'il y a Peut-être un, un côté, disons, extrêmement euh, coucounage dans le sens, euh, si vous allez recevoir des enfants, ou si vous allez, disons, avoir un enfant, ou il c'est possible, donc, euh, là, on parle, donc, de revoir un petit peu l'agencement euh, de la maison, ou d'une pièce, de façon à ce que ça soit beaucoup plus confortable. Vous voyez, on peut voir ça de plusieurs façons, là, parce que, ma foi, ça part un petit peu comme ça. Donc, oui, euh, il y a beaucoup de vigueur et tout. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette maison. Hein? Alors, on va aller voir un peu plus loin dans la maison, là. Des amours La maison des amours, la maison des enfants, la maison de la créativité. Eh bien, il y a un petit peu un hein, pouf en chute libre Qu'est-ce qui se passe alors que normalement vous avez le vent en poupe, hein, comme je vous le disais, par rapport à ça Là, à nouveau, on voit, ça c'est Mars, la planète Mars, c'est juste à côté, c'est un signe quand même qui est martien, et vous, vous êtes également un signe martien. Vous voyez, donc là, euh, Mars, euh, euh, je vais vous raconter, je vais vous raconter ça. Cette carte s'appelle Métamorphose, elle porte le signe du scorpion. Or, le signe du scorpion, c'est également le signe de la sexualité, mes amis. Hein? Ça, c'est sa maison et on voit que dans cette maison-là, il y a la gardienne du temple. Et donc, ça m'indique que peut-être que l'éducation que vous avez reçue concernant, disons, votre Épanouissement en tant que personnage, à un moment donné, personne pubère ou quoi, vous avez grandi, peut-être avec trop de liberté, pas assez de liberté, ceci et cela, que sais-je, que sais-je, ou alors, euh, disons, chagrin d'amour, à un moment donné, vous avez été euh, euh, peut-être euh, froissé, mais par contre, ça vous a marqué et il y a un espèce euh, de retour, disons, au passé. Euh, quelque chose qui peut quand même vous faire mal, hein. peut-être est-ce que c'est un une ex, un ex, disons, qui à ce niveau-là, disons, vous fait peut-être encore, euh, encore souffrir et que vous avez quelque part du mal à passer la porte la porte, la porte, bien, autrement, concernant euh, ce qui vous anime profondément, hein, ce qui vous anime profondément, vous avez peut-être quelque chose, disons un talent caché. <rire> Tout simplement, un talent caché que vous n'avez jamais voulu exercer quelque part parce que, oh, un petite gêne, on va dire, voilà, imaginez, euh, bah, vous avez envie d'être chanteur, vous avez envie de on envie de faire des choses comme ça et puis euh, tout le monde vous avait dit non mais c'est pas vrai, t'as une voix de casserole et tout, on n'a jamais une voix de casserole on a une, une voix qui ne sort pas parce qu'on a mal hein, ça c'est bien connu euh, les profs de chant le disent toujours, c'est la voix la voix hein, qui ne sort pas parce que c'est le on a mal, on a mal tout simplement donc ça déraille alors, ben pourquoi pas prendre des, des, des cours de chant, parce que là, quand même, on est dans l'expression la plus belle hein, de, de l'été. Donc, où on s'adresse quelque part au monde entier. Mais par contre, je vais revenir malgré tout sur... Parce que je parle de l'été, donc je parle aussi de séduction. Si vous êtes... Euh, euh, J'ai parlé d'ex, euh, la façon, disons, de caler un peu, disons, sa façon, disons, euh, euh, euh, comment dire, euh, la, la façon d'être, hein, euh, le comportement, disons, euh, avec, euh, avec soi, disons, euh, sa façon de s'exprimer euh, physiquement, disons, avec l'autre. Vous hein, voyez, hein, il peut y avoir une question de... Euh, très frigide, hein, quelque part. Non euh, moi, il va falloir que tu en fasses avant de me séduire et tout. Mais c'est même pas, il y a une forme de porte fermée là en disant « on ne me fera plus mal ». Voilà, il y a un truc comme ça. Ou alors, euh, euh, c'est moi qui prends dessus le côté très martien. C'est moi qui prends dessus et c'est moi qui vais imposer mes règles quelque part chez moi. Hein? et donc il y a un, un côté disons un petit peu tout d'un coup euh, dominant dans le sens si vous êtes une, une femme euh, le côté disons un peu amazone, à moi on ne me la fait pas et puis c'est moi qui décide quand, comment, etc. etc. mais à nouveau c'est une forme de de, de, de tristesse hein, euh, à l'intérieur disons euh, euh, quelque chose disons qui cherche encore à, à mûrir hein tranquillement. Donc, euh, le temps fait, fait son œuvre, tout simplement, tout simplement, quel que soit le chemin qu'on prend pour guérir de quelque chose, le temps fait son œuvre, hein, voilà, mais c'est bien. Alors, nous allons passer maintenant à la maison 6, mes amis, la maison 6, il y a le lion, ce magnifique lion. Alors, c'est un travail, naturellement, c'est la maison du travail, de la santé, des responsabilités, du quotidien, alors, est-ce qu'on est qu a vraiment envie de faire tout ça, étant donné que c'est également la maison du cœur, où on se fait plaisir Alors, bien. Euh, on va commencer par euh, le travail et les responsabilités, risque un petit peu, à un moment donné, vous peser surtout si vous mettez en balance, en challenge, ce que je fais, ce que je donne, pourquoi, et tout d'un coup vous dites, à nouveau, vous voyez, c'est quand même un signe de feu, ça, donc on revient sur votre maison de feu, où il y avait quand même le sagittaire, là c'est le lion, donc c'est extrêmement important, et là vous avez envie, effectivement, de devenir le chef, le leader, disons, de votre travail. Alors, est-ce que vous allez demander une mutation est-ce que c'est en cours Est-ce que vous allez prendre un congé sabbatique, par exemple hein? Voilà, je ne sais pas. Alors, il faut savoir aussi que c'est la maison aussi des animaux, des vétérinaires, hein, et euh, bon cœur. Alors, est-ce que vous allez faire du bénévolat, par exemple, hein, pour la SPA ou quoi, ou recueillir des petits chats, euh, disons, pour l'été, ou faire de ce genre de choses et tout, pour euh, ah, bah, dépanner le voisin, par exemple. Hein. Voilà, ce genre de choses aussi, ça peut arriver, voyez-vous. <rire> c'est drôle, hein. Bon, <rire> là, concernant... Euh, c'est propice, hein, je voudrais vous dire aussi, euh, disons, pour euh, demander, euh, peut-être, euh, c'est des papiers, hein, demande de stage, euh, demande de mutation, euh, là, parce que c'est quand même neuf, hein, donc, euh, y a, ça marque aussi une fin de cycle, une, comment, aussi un boulot, quelque part, euh, se terminer. il y a quelque chose qui se termine malgré tout. Bien, alors, et nous allons voir la maison... Hum la maison 7 là ça c'est la maison un peu du conjoint Alors conjoint euh, ça peut être naturellement euh, la personne avec qui vous, vous, le, le copain euh, euh, qui c'est à dire c'est l'intermédiaire c'est pas obligatoirement voyez vous euh, votre époux ou votre épouse celui qui partage votre vie ça peut être tout simplement aussi également votre bah, tout simplement votre associé, ou alors euh, un bon copain, ou alors euh, une personne avec qui vous, vous avez affaire et vous parlez avec qui vous conversez, disons, euh, facilement. et ben euh, là, ça c'est une carte, je vous garantis que euh, celle-là, c'est la Vierge, donc, et elle, euh, franchement, elle ne mâche pas ses mots quand elle est, disons, dans l'intimité. En général, c'est une carte qui est franche. Et vous risquez, vous, quelque part, en tant que bélier, comme ça, de vous sentir un petit peu, euh, on va dire, euh, bousculé, hein? euh... Alors là, il y a une petite leçon, hein? Je vous parlais, disons, de votre signe jumeau. Étant donné que vous êtes un signe masculin, vous êtes un signe de feu, hein, mes amis chiens, eh bien, il faut savoir une chose que euh, cette année, hein, vous pouvez voir dans l'introduction déjà, mais également avec votre signe jumeau, c'est que tout ce qui est masculin va devoir apprendre à comprendre comment fonctionne le côté féminin. Le côté féminin, eh bien, euh, écoutez, on ne va pas partir là-dedans parce que c'est vraiment la personne, disons, qui peut, euh, c'est la femme, c'est la femme, le côté féminin, qu'est-ce qu'elle fait la femme Elle est pratique, elle veut beaucoup recevoir et en même temps elle est pratique, elle a une mémoire incroyable, hein elle oublie rien. Donc là, euh, quelque part, euh, à chaque fois euh, qu'on le côté, disons, féminin, ou votre ami, ou l'ami, ou la femme, euh, va quelque part ramener sa fraise, dites-vous qu'elle vous renvoie à vous, à quelque chose que vous devez encore développer. Donc laissez parler, prenez l'info, hein, laissez mûrir comme ça, hein Passer la colère parce que de façon à ne pas. Euh, pouf Partir comme un feu de paille Alors nous allons là, aller donc à la maison 8, la maison de la mort, la maison. Mais par contre c'est la maison aussi des notaires, hein, voyez-vous. Hein, euh, de la banque, ce qu'on a dans le coffre et tout, euh, les anciens. Euh, donc c'est fort possible, disons, que vous ayez une relation avec les. Tout ce qui est ancien, c'est-à-dire euh, des nouvelles, disons, des, par exemple, des grands-parents, des choses comme ça, ou envie euh, euh, également euh, d'aller les voir, enfin, comme c'est placé et tout, il y, y a un rapprochement, là, quelque part, qui se fait. C'est fort possible aussi que vous ayez besoin d'aide hein, financière et que vous alliez puiser, par exemple, une aide euh, dans cette famille, hein, chez grands-parents, ou éventuellement, même d'avoir un petit bout d'héritage comme ça qui tombe, ma foi, pourquoi pas euh, c'est une aide ça peut être une aide concernant par contre euh, si vous devez euh, bah, réellement emprunter de l'argent pour mettre en branle euh, une nouvelle euh, un nouveau commerce un commerce, on va dire une nouvelle façon de fonctionner hein euh, Faites attention à, à ce que vous empruntez, à combien vous l'empruntez, prenez conseil, là, hein, c'est pas partir n'importe comment, c'est quand même, disons, un thème de sagesse, hein, que vous avez, c'est une carte naturellement de sagesse, hein, et vous pouvez naturellement discuter de ça avec votre conjoint ou avec vos amis, avec vos proches, de façon à avoir un maximum de renseignements. Et même ce qu'ils vous disent, disons, ne vous plaise pas quelque part parce que ça va contre vos plans en disant, moi je suis super intelligent, je sais que ça peut fonctionner. Écoutez-les quand même. Hein. Euh, voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on peut voir. Alors, là, on va aller donc dans la maison euh, du fameux sagittaire qui a reçu... Euh, le, sa planète extraordinaire qui s'appelle euh, Jupiter. Donc voilà, il est là quand même, hein, euh, donc euh, la, la carte parce que ça c'est cette carte donc je vous ai dit que c'était Jupiter et ici c'est sa maison. C'est un petit peu embrouillé, hein. Mais je jongle avec ça. Vous en faites pas. Hein euh, laissez tomber Mrs. sang si vous voulez. C'est pas grave. Euh, donc, qu'est-ce qu'on retrouve donc dans cette maison qui est hyper joyeuse? On trouve, disons, la maison de l'amour. Ah, alors, malgré tout, moi je suis désolée. Mais regardez, ah, est-ce que les choses, quelque part, qu'on a vu ici, ne pourraient pas s'arranger, en discutant bien, en mettant de l'eau dans son vin, en ayant des rondeurs, en apportant de la joie, énormément de joie, et d'optimisme. Ça nom d'une pipe, le Sagittaire, il est joyeux, il est optimiste. Donc, vous avez dans ce cœur, là, dans ce thème, le cœur du Sagittaire ici, le cœur en amour. Donc, euh, il y a une grande possibilité quand même d'arranger les choses si vous êtes en bisbis avec de la bonne humeur et naturellement du dialogue, de la douceur. Ah, c'est merveilleux ça quand même, vous voyez. Et là, on va aller en maison 10. Oula, Alors, la maison 10, c'est un petit peu la maison du Capricorne, c'est celui qui compte. Il faut savoir une chose, c'est que la maison du Capricorne, c'est la maison juste où on passe de 2018 à 2019 alors moi je sais qu'il y a des gros bouleversements disons qui vont se faire euh, de ce côté là disons pour le passage de l'année mais ça ne veut pas dire obligatoirement ça, ça veut dire que dans vos affaires dans l'année quelque part il y aura une répercussion de ce qui s'est passé dans le mois euh, du euh, Capricorne c'est à dire vraiment cette bascule, cette bascule qui va de 2018 à 2019. Alors, mes amis, en tant que, disons, euh, juste, parce que ça, c'est une carte de justice, hein, également, énorme, changement et justice, restez, restez vraiment dans la mesure, dans l'équilibre, toujours, pour aller au bout de votre projet, de vos projets, quels qu'il soit, tenez votre, euh, on va dire, une ligne de conduite. On voit un petit chien, là, donc, qui est accompagné d'un chien, qui est extrêmement bénéfique, est parce qu'il montre, disons, le, le, la route, il l'accompagne quelque part, vous voyez, chien, et... Euh, pour éviter, disons, euh, bah, de chuter, de tomber dans le trou, des choses comme ça. Et donc il y a un côté, disons, qui est extrêmement amical. Donc là, à nouveau, <rire> à nouveau, on retombe, disons, sur le côté ami. Euh, soyez proche, hein, quelque part de vos amis. Alors euh, vous avez euh, le vent en poupe, là, je l'ai dit, et vous risquez, disons, euh, d'avoir euh, naturellement des, des satisfactions. Ça risque de changer, c'est mouvant et tout, et vous risquez, alors là c'est très rigolo, parce que, il euh, y a une espèce d'œil, je vous dis franchement, euh, vous risquez disons, ou bien d'attirer le mauvais œil en disant, oh, regarde il mérite, il ne mérite pas et tout, bref, il va y avoir un, une question disons de, un petit peu susciter la jalousie, alors est-ce que vous, aussi, quelque part, hein. vous allez euh, avoir ce genre de réflexion. Mais pourquoi lui, pas moi Et l'autre, il pourra se dire aussi en vous regardant. Pourquoi lui, pas moi Ou euh, en lorgnant un peu trop, disons, euh, tout simplement. C'est une question, c'est une mince ça. Hein. C'est une question d'envie, ça fait mal au cœur. Moi, ça fait longtemps que j'attends ça et tout. Il y a un... Voyez, Et donc, euh, euh, ne... ne... Faites attention, disons, de ne pas tomber dans ce piège. Parce que ça, aussi, également, c'est la carte vraiment du mauvais œil, mes amis chiens. Donc, il faut éviter. Alors, on va aller vers la maison 11. Donc. Hein. <rire> Ouh, la maison 11! Bon, Malheureusement alors que j'ai tiré cette carte, j'ai trouvé ça absolument splendide. Les jumeaux en maison 11, donc les signes des jumeaux, hein, en maison 11. Hein. Euh, alors, inutile de vous dire que... Euh, le conseil, c'est vraiment de rechercher hein, des groupes jeunes d'esprit, d'aller vraiment vers des idées innovantes. C'est une redite de tout ce que je viens vous dire quelque part. Le partage d'infos, de richesses et tout, euh, d'entraide, euh, voilà, en tant qu'homme d'affaires, il peut y avoir un grand revirement, une confiance en soi, des idées nouvelles pour y aller. Là aussi, ça peut être tout simplement, disons, un Petit voyage, un petit voyage de groupe de, de découverte wow. également, hein? Pourquoi pas? Et même pour les célibataires, et eh ben ça, ça peut être effectivement à nouveau une rencontre, une belle rencontre. Ma foi, je vous le souhaite de tout cœur. Et alors, on termine dans cette maison douce, disons qu'elle la maison, justement, regardez bien, de votre signe euh, jumeau. Donc, c'est la douzième maison, la douzième maison, celle-ci, c'est, euh, habite, disons, l'âge les poissons. Le signe des poissons, c'est votre signe jumeau. Bien, imaginez que ça, ce soit, disons, les derniers moments, euh, c est, c est, ça représente le ventre de la maman. Hein. C'est le moment juste avant la naissance et... Ensuite, ça, le bélier représente le premier cri de vie. Bien, Là, on revient à nouveau quelque part dans cette euh, envie presque Je ne vais pas dire de régression, mais peut-être, que parce que c'est la maison quand même euh, de, de, de l'hypnose et tout, peut-être que vous faites, disons, euh, des séances de régression, d'hypnose, ou de sophrologie, ou de choses comme ça, où on re, vous remet, disons, dans un bas naturel. Est-ce que, puisque c'est la maison de la spiritualité, vous avez envie de vous faire baptiser, de vous convertir à une religion, à une façon, disons, quelconque, disons, de convertir sa vie, de la recycler, disons, quelque part autrement. Naturellement, là, on peut reparler également d'une décision de travail qui aura été décidée ici, et là, dans ces conditions, effectivement, c'est le projet qui, et là, on va parler dans ces conditions, c'est le projet de travail, un projet qui tenait à cœur et là, qui émerge et qui vient au monde comme un bébé, mes, mes amis. <rire> voilà, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aidera à saisir, hein, mes amis, les belles opportunités hein, qui vous attendent en 2019. Hein. Oh, N'oubliez pas donc de consulter la vidéo des énergies 2019 de votre signe jumeau, les poissons. Là, ça va s'afficher, d'accord? Ici, là, je... enfin, bref, en haut. Alors, pour une consultation personnalisée, retrouvez-moi sur mon site le tarot des 5 soleils Point .com. Merci de votre présence. Merci de vos likes. Merci vraiment de vos petits mots. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le et activez la petite cloche de notification. Euh, mes amis, merci. À la prochaine vidéo. Je vous like.